et à vos communications, qui vont manifester beaucoup d'intellect et des pensées profondes. Vous creusez dans le fond des problèmes et vous trouverez des solutions innovatrices. Outside the box. Si vous travaillez dans le domaine du journalisme, c'est une énergie superbe pour stimuler votre curiosité, votre sens d'interrogation et vos désirs euh, et votre désir de découvrir les faits. En même temps, vous aurez un sentiment de satisfaction personnelle au niveau émotionnel grâce au trigone entre lune Jupiter. Mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec et jeudi, vendredi pour l'Europe, la lune sera... Dans la balance, votre quatrième maison, une période très délicate, surtout au niveau de vos relations personnelles ou avec les membres de votre famille. Il faut être très prudent au niveau de vos réactions impulsives. Au niveau de vos relations professionnelles, vous pourriez avoir l'opportunité de les améliorer et peut-être passer à la prochaine étape dans une de ces relations et peut-être signer un contrat. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec, et samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Scorpion, votre cinquième maison, faisant des trigones avec Vénus et Neptune dans votre neuvième maison. Quelles belles énergies vous entourent durant cette belle fin de semaine, cher Cancer vous auriez envie d'avoir du plaisir, vous divertir et avoir de l'excitation. Votre créativité sera tellement en éveil que même si vous ne travaillez pas dans le domaine artistique, vous pourriez avoir envie de décorer votre maison, rajouter des plantes ou tout simplement changer l'emplacement de quelques meubles. Donc, vous pourriez avoir envie de rajouter quelques touches de beauté à votre foyer. Une très belle fin de semaine, à en profiter au maximum. La chance vous sourit et vous suit. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous, vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la